Bonjour, je m'appelle Marie-Dominique, j'ai 33 ans et j'aimerais partager mon expérience du marathon des langues puisque ça fait maintenant plusieurs mois que je suis à la formation parler anglais en 6 mois et pas dans 10 ans. Donc pour moi ce n'est pas ma première formation puisque j'ai essayé de me remettre à l'anglais il y a à peu près 3 ans mais j'avais un gros blocage à l'oral, j'avais jamais réussi ni osé passer le cap et grâce à la formation du marathon des langues j'ai pu avoir ma première, mes premières conversations parce que ça fait maintenant six mois que je communique toutes les semaines pendant deux heures avec ma partenaire de langue. C'est une, une expérience vraiment enrichissante et j'ai pu me faire une amitié grâce à ça. Donc je suis vraiment conquise par la formation euh, du Marathon des Langues qui est très très efficace. Et je la recommande à vraiment à 2000% parce que c'était pas gagné au départ pour moi. J'avais un, un très mauvais souvenir et une, une mauvaise expérience aussi de mon anglais à l'école. Euh, même plus tard, quand j'ai commencé mes études supérieures et qu'il fallait que je maîtrise l'anglais pour ce que je voulais faire, c'était assez compliqué parce que je n'avais pas un bon niveau. Je me suis réorientée vers autre chose après, c'était par choix personnel, pas à cause de l'anglais, mais j'étais soulagée de ne plus avoir besoin de faire d'anglais. Et je ne pensais pas euh, m'y intéresser un jour. Hein. Je, pour moi, l'anglais, c'était euh, j'étais le point barre et euh, j'avais aucune chance d'y arriver un jour. Euh, ce qui m'a réconcilié avec cette langue c'est la lecture en fait parce que j'aime beaucoup lire et que souvent bah, je, je me retrouvais sur des cliffhangers à la fin de certains livres parce que la suite n'était pas disponible en français et donc j'avais pas la possibilité de, de la lire donc j'ai voulu me remettre à l'anglais pour avoir la liberté de lire tout ce qui me faisait plaisir quand j'en avais envie et euh, donc c'est pour ça que j'ai fait une petite formation, j'ai essayé de me remettre à l'anglais mais c'était que de la théorie, hein. j'ai recherché, recherché une formation purement théorique parce que j'avais ce gros blocage à l'oral, ma timidité qui m'empêchait vraiment d'aller de l'avant de sortir de ma zone de confort et de me lancer et euh, je croyais à tort, je me suis rendu compte plus tard que je m'étais complètement trompée mais je pensais que si j'étais capable de lire et de comprendre de l'anglais je serais forcément capable de comprendre d'autres personnes quand elles me parleront et donc c'est un voyage au Portugal qui a été aussi un élément déclencheur parce que là-bas, eh bien, je me suis retrouvée dans des situations où il fallait que je communique en anglais et il m'a été impossible de le faire malgré cette petite formation de trois mois. Donc, euh, je n'ai pas atteint mon objectif à la fin de cette première formation. J'ai essayé de lire un livre mais je m'y suis arrêtée à la moitié parce que cela me demandait vraiment beaucoup d'efforts, je n'avais pas assez de vocabulaire. Et encore des, des difficultés même dans la compréhension de, des règles de grammaire. Donc voilà, et j'étais un petit peu découragée. Euh, et donc quand j'ai cherché à me, une autre formation, enfin vraiment à m'y remettre euh, plus sérieusement, parce que cette fois j'avais décidé de, de passer le cap de l'oral aussi, malgré euh, ce, ce gros blocage. J'ai découvert la formation du Marathon des Langues qui m'a tout de suite conquise grâce à son contenu, parce que... Euh, c'est une formation qui est euh, hyper complète. Pourtant, j'ai fait beaucoup de recherches. Hein. J'ai cherché longtemps la formation qui me permettrait de décoller efficacement en anglais. Et euh, c'est la seule formation que j'ai trouvée aussi complète que ça. Il y a plein de bons conseils. Il y a des fiches pédagogiques, il y a des podcasts. Euh, et les fiches pédagogiques, d'ailleurs, je regrette de ne pas les avoir connues plus tôt quand j'étais euh, à l'école. Parce que je pense que ça m'aurait vraiment aidé, une aide précieuse pour décoller mon anglais. Euh, c'est vraiment des fiches qui sont très très bien conçues hein, pour avoir ces premières conversations et euh, se débrouiller dans 80% des cas, donc c'est énorme. Et puis après ça, euh, c'est vrai que la formation est découpée en six modules et que chaque module euh, bah, traite d'un sujet en particulier. Ça, ça, comment dire, ça avance par progression et si on suit bien chaque étape, euh, on est sûr d'y arriver euh, au final. Donc, euh, moi, pour moi, au vu de mes difficultés, je, je peux dire que ça fonctionne vraiment. Je ne pensais pas être capable de faire un jour tout ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Donc, c'est franchement énorme. Euh, J'avais un gros, gros manque de confiance en moi. Et grâce aux conseils de Lauriane, j'ai réussi justement eh bien, euh, à passer outre euh, ces grosses difficultés hein, qui, qui me bloquaient vraiment, qui, qui m'empêchaient de progresser, de sortir de ma zone de confort. Ce sont des conseils que j'ai appliqués aussi dans d'autres aspects de ma vie personnelle. Et, et euh, qui m'ont aidé à réaliser euh, d'autres euh, projets, et que j'applique aussi euh, bah, avec mes enfants quand ils sont confrontés à des difficultés scolaires ou autres, pour les aider à trouver confiance en eux. Donc, franchement, c'est vraiment euh, efficace, ça fonctionne vraiment, euh, et je, je suis conquise à 100%. Je recommande cette formation euh, vraiment, vraiment, à 2000% même. Et euh, je, franchement, pour moi, je, je n'ai pas trouvé de formation plus complète. C'est vraiment, euh, vraiment efficace. Donc, euh, et bien, j'espère avoir partagé un petit peu ma motivation. Euh, parce que je, moi, j'ai réussi à atteindre mes, mes premiers objectifs. Hein. Euh, parce que voilà, il y a encore d'autres objectifs. Hein. J'arrive un peu à lire en anglais, j'arrive à communiquer. Euh, bien sûr, maintenant, bah, il faut encore s'améliorer, c'est pas fini. Mais grâce au conseil de Lauriane et surtout à sa motivation, euh, je, je, bah, je, je prends plaisir en fait, à, à apprendre l'anglais. C'est vraiment du plaisir. Hein. Je n'apprends pas l'anglais par nécessité. J'apprends l'anglais parce que j'ai envie d'y arriver et j'ai redécouvert cette langue et je prends vraiment du plaisir dans mon apprentissage. Et surtout, Lauriane a beaucoup de motivation qu'elle partage avec tout le monde. Donc ça, c'est une grande aide. Euh, et voilà c'est une grande aide pour ne pas se décourager parce qu'il y a des moments parfois où on se décourage donc euh, elle est toujours là pour, avec ses bons conseils pour nous aider et donc euh, si vous décidez de passer le cap et eh bien bienvenue dans cette formation et sur notre groupe euh, privé Facebook parce que sur notre groupe privé il y a tous les élèves qui sont là pour partager leurs euh, succès et leurs difficultés et ça c'est sympa aussi parce que ça permet d'échanger et de se motiver entre nous donc, euh, eh bien, je, vous, je veux, comment dire, vous motiver à passer à l'action. Euh, C'est vraiment une formation euh, efficace. Bye bye